La poulette chante, cote, cote, cote, cote, cote, le poussin répond, piou, piou, piou, piou, piou. la poulette chante, c'est l'heure de dormir, le poussin répond, piou, piou, piou, piou, piou, La garille canto, co co co, -co, -co lupuri crespun, piu-piu-piu. La garille canto, drumi, lupuri crespun. La gallina canta, coco, coco, coco. El pollito dice pio pio. pio La gallina canta y a toca dormir. El pollito.